Bonjour les amis, comment augmenter ses gains en trading Je pense que c'est ce que tout trader débutant aimerait connaître comme, comme truc, comme méthode. Eh bien, il n'y a pas de miracle, il faut d'abord vous entraîner, vous entraîner d'abord sur un compte de démonstration et une fois que la méthode que vous utilisez a fait ses preuves en démo, vous commencez sur un, sur un petit compte de trading, ça peut être un compte de 2 000 €, 3 000 euros, 5 000 €, 10 000 € si vous avez les moyens, mais euh, soyez toujours prudent et n'essayez pas de gagner en une journée euh, 50% ou 100% de votre capital. Ça ce n'est pas la bonne méthode pour augmenter vos gains en trading. La bonne méthode c'est de commencer par faire des gains, des petits gains. Donc si vous visez 1% de votre capital par jour donc si vous avez un capital de 2000 euros eh bien 20 euros par jour c'est très bien, 1% de votre capital, n'essayez pas plus. Si vous avez 5000 euros, 50 euros, si vous avez 10 000 euros, 100 euros par jour, c'est très bien. Et faites ça jour après jour, euh, autant que vous pouvez. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'avoir des grosses pertes certains jours. Pour ça, il faut d'abord une bonne méthode de trading. Bon, je vais vous dire que ma méthode est bonne, mais <rire> c'est sûr que si je la commercialise, je ne vais pas dire le contraire. Mais vous pouvez me croire que ça fait 12 ans que je fais du trading, que j'étudie les différentes méthodes, j'ai acheté pas mal de formations. Et si aujourd'hui je vous dis que ma méthode est bonne et que beaucoup de mes étudiants ont des bons résultats, c'est parce que c'est la vérité. Donc vous pouvez trader tous les jours, pas forcément toute la journée, deux heures par jour quand on débute c'est suffisant et visez donc 1% par jour. Une fois que vous avez atteint votre 1%, vous coupez votre ordinateur, vous faites autre chose, il n'y a pas de problème. Donc actuellement donc nous sommes en février 2001, 2000, non pas 2001, 2021, il euh, y a beaucoup de gens qui doivent travailler à la maison ou qui, qui n'ont plus de travail, et eh bien c'est l'occasion de faire du trading et d'arriver à avoir des, des petits gains au début en faisant du trading. Moi je vous conseille donc de suivre ma méthode de trading. Vous avez un lien ici en dessous de la vidéo, vous avez également des liens ici au-dessus, et vous apprendrez ainsi à gagner d'abord 5 euros, 10 euros, 20 euros par jour, peut-être 100 euros. Mais ensuite, si vous voulez passer à un niveau supérieur, eh bien ce qu'il faut surtout, c'est ne pas prendre un, un, plus de risques. Mettez toujours bien sûr un stop loss euh, dès que possible sur vos positions comme je l'explique dans mes formations, de manière à éviter ah, ce qu'il y ait un mouvement brusque contre le sens de votre trade et que vous perdiez euh, une grosse partie de votre capital, ce serait dommage. Parfois, euh, ça arrive à certains débutants qui ne mettent pas de stop loss et c'est une erreur de débutant. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, ne prenez pas un, un, un levier trop important. Il y a une personne qui m'a contacté il y a quelques jours en, en m'expliquant qu'il prenait un fort levier, qu'il a gagné 450 000 euros. Euh, donc, euh, et puis un jour, euh, ça s'est mal passé. Euh, son stop loss n'a pas fonctionné parce que le marché, euh, suite à... un à une information, à une news et eh bien le marché a chuté et si vous ne coupez pas assez vite et eh bien que tout le monde, tous les traders voient que le marché chute très fort, il n'y a plus personne pour acheter, votre stop loss il ne va pas fonctionner. Donc à ce moment-là il a perdu ses 450 000 euros en très peu de temps. Donc on peut gagner beaucoup mais on peut perdre beaucoup aussi. Donc euh, ne faites pas ça, préférez donc avoir des résultats réguliers euh, et augmenter tous les jours votre capital et si vous avez la possibilité une fois que vous arrivez après quelques mois à avoir euh, des bons résultats, bien, vous pouvez en parler autour de vous, à votre famille, à des amis, leur montrer euh, sincèrement vos résultats et si vous avez des résultats réguliers eh bien je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème à trouver des personnes qui vous euh, confieront un peu d'argent ça peut être 5 000 euros, 10 000 euros. De cette manière-là, vous partagerez euh, les gains que vous faites avec ces personnes et euh, il n'y aura pas de problème, euh, vous pourrez augmenter ainsi petit à petit vos, vos gains en augmentant votre capital parce que si vous n'avez pas vous un gros capital, eh bien c'est la meilleure manière de faire. Je connais des traders qui travaillent de cette manière-là, donc euh, des gens euh, ont confié euh, parfois des centaines de milliers d'euros à certains traders qui tradent plusieurs millions et qui euh, partagent ainsi euh, les gains euh, euh, qu'ils font, donc ils partagent ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils gagnent tous les mois euh, avec leur trading. Donc c'est une manière euh, beaucoup plus sage euh, d'arriver à des bons résultats que d'essayer de faire euh, tout d'un coup un, un gain important, de gagner euh, 100% de votre capital en un jour. C'est ce que font beaucoup de débutants, mais ce n'est pas la bonne méthode, il y en a très peu qui arrivent avec ça, et puis surtout, comme cette personne donc, qui a gagné 450 000 euros, on ne sait pas s'arrêter. Donc, il aurait très bien pu euh, investir dans l'immobilier avec ses 450 000 euros, mais c'est tellement grisant de gagner avec euh, le trading qu'il n'a pas su s'arrêter. Et il a tout reperdu. Bon, maintenant, il, il m'a recontacté, il a, il, a, il a acheté ma formation et euh, il redémarre petit à petit, mais pendant 10 ans, il m'a dit qu'il a arrêté de trader. C'est dommage, hein, c'est dommage de. De, de passer par ces phases-là et maintenant, bon, euh, il sait ce qu'il ne faut pas faire, mais il vaut mieux que vous ayez euh, des conseils euh, aujourd'hui avant d'arriver à, à ce genre euh, d'expérience-là. On peut gagner bien sûr beaucoup d'argent en trading, c'est une des activités qui permet de gagner le plus, mais en utilisant une bonne méthode efficace euh, et petit à petit, donc vous pouvez euh, faire des gains qui représentent quand même des sommes importantes et gagner très bien votre vie avec cette activité de chez vous, il n'y a pas besoin d'aller dans des bureaux, euh, il y a beaucoup de traders qui, tra qui tradent de chez eux. Donc c'est une des activités qu'on peut faire où on veut, ici à Tenerife, bien sûr, euh, où je vis moi-même euh, depuis 25 ans, euh, c'est super de, de vivre ici, on a des très bonnes connexions Internet, il y a des traders qui, qui tradent à partir d'ici, j'en connais, qui tradent plusieurs millions à partir d'ici donc c'est un endroit euh, fabuleux pour, pour vivre et pour faire du trading. Donc suivez mon conseil, euh, allez-y petit à petit, euh, n'essayez pas de faire des gros coups, si vous n'avez qu'un capital de, de 1000 ou 2000 euros eh bien ce n'est pas grave, entraînez-vous à gagner 10 ou 20 euros par jour et petit à petit, donc comme je vous dis, vous en parlez autour de vous quand vous avez quelques mois d'expérience et que vous pouvez montrer une courbe ascendante régulière à ce moment-là, les gens auront confiance et n'auront pas peur de vous confier un petit peu d'argent. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez mes vidéos, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres conseils de trading. Donc, Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes formations de scalping, il y a un lien ici en dessous et ici en haut de la vidéo, scalping ou mes formations complètes mais vous arriverez déjà à des très bons résultats avec euh, mes formations scalping qui ne sont pas très chères et qui vous permettent euh, donc d'avoir rapidement des bons résultats. Ce sont des vidéos euh, enregistrées et vous verrez que c'est très facile euh, de suivre euh, une formation comme cela à distance, à votre rythme. et Vous pouvez même payer mes formations euh, en plusieurs fois, en 7-8 fois, il n'y a pas de problème. Je vous fais confiance et je sais que vous aurez euh, des bons résultats avec cette formation. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.